De nouvelles fonctionnalités ont été apportées à LibreOffice Writer 5.1 pour vous aider à produire plus rapidement de meilleurs documents. Par exemple, dans le menu « Affichage », une nouvelle entrée « Masquer les espaces vides » supprime les espaces entre les bords, permettant de se focaliser sur le contenu. Lors de la vérification orthographique, le dialogue ne se ferme plus automatiquement quand la vérification est terminée. Vous pouvez désormais changer de dictionnaire, vérifier les erreurs grammaticales sans avoir à ouvrir le dialogue. Le publipostage avec une source de données calque a également été simplifié. Il n'est plus nécessaire de créer un fichier ODB séparé. La définition de la source de données peut désormais être incorporée dans le document. Pour finir, l'aperçu avant impression dispose maintenant d'une zone permettant la saisie d'un numéro de page à afficher.